Bienvenue à cette séance sur FIRE, je vais parler très brièvement de FIRE et après on aura les détails de la part d'autres présentateurs. Désolé à ceux qui sont en ligne. Les participants physiques ont été enfermés dehors. Est-ce qu'on doit euh, attendre? D'accord, nous allons reprendre. Bienvenue une fois encore. Souvent, pendant la conférence annuelle, il y a un mélange de sessions liées à la santé, des sessions liées à la gestion, mais aussi il y a une session technique comme celle-ci. Celle-ci commence sur FHIR, et après, c'est encore plus technique. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on va vous partager, euh, ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons vous montrer là où nous en sommes avec... Euh, la pensée stratégique et technique des HST autour de FHIR. Je vais vous partager un certain nombre d'outils qui rendent les choses faciles à faire tout type d'intégration, mais y compris FHIR. Je vais vous partager un certain nombre d'exemples. Je pense que euh, la majorité ici, euh, c'est ce dont il s'agit lorsqu'on dit FHIR. Fast Health Interoperability Resources, c'est une spécification, c'est une spécification qui a traversé différents niveaux de maturité et maintenu par la Fondation HL. 7, FHIR. Elle bénéficie d'un soutien et d'une traction croissante au sein du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe, surtout dans le domaine informatique. Elle a également suscité beaucoup d'attention au sein de nos communautés traditionnelles, telles que OpenHIL et l'EMS, vous avez constaté, n'est-ce pas, vous avez vu les différents toolkits et les différentes directives de l'EMS, compte tenu dans l'empreinte de DHS2 dans le monde. Il est vraiment important, il est nécessaire que nous ayons, n'est-ce pas, une euh, position cohérente et pragmatique et stratégique concernant FHIR. Généralement parlant, il y a eu beaucoup de discussions. J'ai parlé avec un certain nombre de développeurs. Nous avons vu ce qu'ils ont fait dans le NHS, NHS en Grande-Bretagne. J'ai eu des discussions avec des ingénieurs aux États-Unis. Et, Et vous savez, on peut prendre par exemple le module de données du tracker. On peut remplacer les données de le tracker euh, par, euh, par n'est-ce pas, euh, un référentiel FHIR, il y a beaucoup de valeurs déjà, déjà là autour du tracker. Et ce n'est pas seulement utilisé dans le domaine de la santé. Nous utilisons euh, cela dans la gestion des forêts dans le domaine de l'éducation. Donc, euh, la première option n'est pas vraiment probable. Et puis, il y a aussi les façades. Nous avons dhs 2 et nous avons quelque chose qui donne des façades euh, pour fournir des fonctionnalités HIR. Et ces derniers six mois, nous avons développé les éléments qui nous aident à mettre en place des façades FHIR. Nous avons développé des outils dont l'objectif est d'aider les gens qui travaillent sur des projets d'intégration. Ce n'est pas seulement pour FHIR, mais quelque chose que vous pouvez utiliser. Dans l'intégration en général. Nous orientons davantage les discussions dans le sens de l'interopérabilité. Donc, beaucoup de personnes vont remplacer, n'est-ce pas, euh, cela avec par euh, les référentiels FHIR. Donc, voilà, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Vous avez droit de ne pas accepter ce que je dis. Donc, une approche technique. Donc, vous, certains d'entre vous se rappellent au cours des de, de conférences qu'il y a eu il y avait ce qu'on appelle l'adaptateur FHIR, DHS2, qui avait été mis en place par euh, vraiment un ingénieur allemand très intelligent, très, très intelligent. Et lorsqu'il a quitté, c'était vraiment très difficile à maintenir. L'adaptateur et l'approche que nous avons adoptée, c'était vraiment une approche intéressante. C'est pas moi. Le référentiel a été bifurqué et désormais maintenu officiellement par ITI. Wronger n'est pas là. Adrian est, est là, oui. Donc, uh, IT in Nordic, c'est une entreprise et dont un pied se trouve en Norvège et un autre au Zimbabwe. Ils ont commencé à utiliser cela dans certains projets, donc ils ont décidé de uh, le déplacer. Une autre chose que nous avons constaté, mais le projet OpenSRP il semble également avoir créé une fourche. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant de voir que tout le travail qui a été abattu n'est pas perdu. Donc, ce que nous avons fait dans l'équipe d'intégration des HS2, il s'agit de moi et de moi de Morten et récemment il y a un ingénieur un ingénieur à temps plein qui s'appelle Claude il a rejoint notre équipe donc et il y a d'autres personnes qui travaillent dans d'autres composantes de DHS2 et surtout les personnes qui se trouvent dans les groupes HISP. Demain, nous allons parler de l'architecture, mais toute intégration se passe vraiment sur terrain, et pas ici. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est essayer de fournir des approches et des outils et des modèles, mais aussi des amis. qui rendent des choses facile pour que les personnes qui sont sur, sur terrain puissent résoudre leurs problèmes, les problèmes. Donc, utiliser ces outils génériques pour, euh, n'est-ce pas, euh, travailler sur les, les, différents, les différentes problématiques liées à FHIR. Vous savez, nous pouvons faire pas mal de choses, euh, récupérer des données et partir de DHS2, et c'est possible de le faire en utilisant FHIR si c'est conçu de manière sensible, ce n'est pas vraiment compliqué. Donc voilà. Euh, Bref, introduction et, et vous allez, n'est-ce pas, à suivre un certain nombre d'exemples. Nous avons une heure et j'espère qu'on aura le temps pour les questions. Donc, euh, s'il si y a une Question dans la salle, n'hésitez pas à me la poser maintenant avant que je ne quitte. Il y a on dit ne me pose aucune question difficile. Ah, les différents acronymes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. Il y a même des HIS2. FHIR, c'est, n'est-ce pas, connu par beaucoup de personnes. C'est un standard. Et OpenHI, c'est une communauté... Collaborative de différents projets impliqués dans un, la recherche des, des architectures sur les échanges d'informations sanitaires. Et puis il y a OpenSIP. C'est c'est un projet qui est basé au Kenya ils ont fait beaucoup de projets autour de, euh, de l'adaptateur. Est-ce euh. que vous avez votre propre micro il faut éteindre, il faut éteindre le vôtre d'abord. Alors, commençons. Ce que je vais vous partager, ce n'est pas vraiment euh, la présentation la plus intéressante. Nous allons utiliser certains exemples. MCS10, c'est pour échanger les unités d'organisation. L'approche est, est très intéressante. Pour y arriver, nous avons développé et nous avons développé une New Tech Stack. Et peut-être que nous allons utiliser toutes ces composantes. Il y a Java 11, il y a Spring Boot, il y a Apache Cam. Et Bob va en parler. Et c'est le moteur de tout. Ça gère l'intégration, qui gère les statistiques, le formatage des données, pour ne citer que ces deux éléments. Il y a aussi Apache Active MQ Artemis, qui est un autre outil. Peut-être que vous l'utilisez déjà derrière les coulisses. Donc, c'est utilisé pour être à la chaîne. Mais... Donc, c'est un modèle qui est très commun. Claude qui est derrière est en train de développer ce qu'on ce qu appelle Java c'est simple, mais ça va prendre un peu, un peu de temps. Vous, ça vous aide à communiquer avec les h 2 Nous avons également euh, développé pas mal d'outils. Euh, on ne va, va pas présenter surtout les outils. Donc, euh, c'est lourd, il pourrait y avoir des bugs, mais euh, ils sont en train d'y travailler. Il y a aussi euh, une composante qui s'appelle ths de Camel Component. Il s'agit des composantes pour les emails, pour les accès, pour les GMS pour l'accès HSP. C'est donc une façon d'avoir accès à un certain nombre de données. DHSD vous donne des ressources, demande par exemple des ressources sur un serveur donné. Nous sommes aussi en train d'utiliser aujourd'hui une, une autre composante qui, n'est-ce pas, change, transforme, les unités d'organisation. Voilà les différentes composantes que je vous recommande si vous utilisez FHIR. Nous allons nous focaliser sur un profil qui s'appelle MCSD ou MCSD. Donc ça vous aide à avoir des unités organisationnelles dans FHIR. Nous allons, n'est-ce pas, d'abord rester dans le général. Nous allons, euh, n'est-ce pas. Faire ce qu'on appelle le simple transfert, donc le transfert simple en utilisant euh, le convertisseur basé sur Java. Il y aura aussi un simple transfert en utilisant euh, le convertisseur basé sur Datasonet. Avant euh, d'avoir un exemple PubSub en utilisant Artemis. Alors, tous les exemples peuvent être trouvés sur ces liens. Si vous voulez avoir plus d'exemples, vous pouvez les trouver. Il n'y en a pas vraiment, vraiment beaucoup, mais vous pouvez en trouver d'autres euh, exemples. Donc, le lien, le dernier lien, ce n'est pas vraiment un stockage d'exemples. Ça concerne autre chose. Donc ça va, c'est un lien qui va, n'est-ce pas, contenir tout ce que va voir aujourd'hui. Maintenant, on va se focaliser sur les unités organisationnelles, mais il y a d'autres ressources FHIR, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ISP Amérique latine, on a parlé, on a eu des conversations avec Pao sur les questionnaires FHIR, il y a un exemple sur les questionnaires dans le stockage d'exemples, on ne va pas le montrer, il y a aussi un exemple sur les patients. Et donc, ce sont des choses vraiment très, très faciles, mais ça pourrait être un, un début. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est l'approche. Vous pouvez remplacer, n'est-ce pas, euh, les unités organisationnelles par euh, les patients, par euh, tout ce que vous voulez, mais vous allez utiliser la même approche. Je a bit small. suivre toutes les étapes. Je vais vous donner un aperçu de l'approche générale. Voilà le premier exemple dont j'ai fait mention. J'essaie de zoomer euh, j'espère que tout le monde peut voir. Voilà un premier exemple. Et Il s'agit d'une démonstration. Ça pourrait vous, vous être utile si vous utilisez, par exemple, ce qu'on appelle Otayo. Il y a un exemple de l'utilisation de la composante DHS2. Et ce qui est intéressant ici, peut-être que vous allez le reconnaître. Vous reconnaissez l'autre. Vous essayez de régler les paramètres au niveau des composantes. Il y a les différents niveaux, niveau 1, niveau 2, et vous devez vous assurer que tous les niveaux sont corrects. Il y a un bug ici, mais n'y pensez pas pour le moment. Il y a un bague, mais n'y pensez pas. Ce qui est intéressant, j'ai mentionné que nous avons créé des modèles en se basant sur, euh, sur cela. Mais ici, nous sommes en train de nous focaliser sur un modèle spécifique. Donc, euh, c'est avec euh, la version euh, 2.37.6, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a aussi le client. Je vais vous montrer comment c'est installé. C'est très simple. Ce n'est pas très différent de ce qu'on a vu. Vous voyez l'adresse URL. Donc, les, les nouveaux tokens qui seront très bientôt. Euh, prise en charge ici, Et puis on essaie d'injecter le client ici. Donc, vous pouvez enlever le client, vous le garder, donc euh, de DHST ou vers DHST, quel est le client la prochaine chose qu'on fait, on fait ce qu'on appelle la division. On prend la liste des unités organisationnelles et on distribue une à une. Et puis, ça sera converti une à une dans des profils. Et il s'agit souvent de l'allocation, de l'endroit et de l'organisation. Vous pouvez, eh, n'est-ce pas, voir ceci vous-même si vous en avez besoin. Donc, vous, commencez, vous commencez avec un convertisseur Camel. Et puis, il y a l'unité d'organisation. Et puis, il y a l'échange. Les, les et puis, il y a euh, un bouquet. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ici, c'est pour savoir quel bouquet il faut envoyer au serveur. Donc, vous déterminez le bouquet envoyé au serveur. Et puis, il y a la composante FHIR et il faut déterminer le client. Il y aura, n'est-ce pas, un, un feedback. Donc, vous devez vous assurer que. Donc, c'est Marshall qui est là. Et donc, donc, il pourrait y avoir des bugs. Parce que vous utilisez, par exemple, Marshall et vous n'importe quelle autre personne. Mais c'est quelque chose qu'on peut régler. Tout ce que vous avez vu, ce sont des primitives de Camel. Lorsque vous allez au niveau des commandes et vous allez décrire votre itinéraire, vous pouvez, n'est-ce pas, Écrire cela euh, sous un autre format et y voir, y voir plus clair. Okay. So um, Donc, euh, that... il reste un exemple. Et then I will start up a fire server. Je vais commencer avec le serveur FHIR. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle Happy FHIR. Le type de serveur FHIR, c'est… Voilà, j'ai ouvert le serveur. Nous utilisons la, la, la quatrième version du standard de FHIR. Donc, c'est un serveur qui est vraiment euh, vide, donc ça ne prend pas beaucoup de temps pour s'ouvrir. Puis vous exécutez, le, vous exécutez le programme. Vous voyez, vous voyez l'exécution. Je vais essayer d'actualiser la page. Et nous avons maintenant un serveur FHIR qui est en marche. Voilà mon installation. Je vais changer ici. Je vais mettre 90-90. Je fais l'intégration hao IO. Mais c'est quelque chose de simple, ne vous inquiétez Nous faisons aussi un peu d'introspection en utilisant ceci. On va vous montrer ça un peu plus tard. Nous allons maintenant exécuter cette installation. Il de difficile, je suis juste en train de construire le projet. Bientôt, vous allez voir beaucoup de textes avec avec toutes les ressources du serveur FHIR. Il y a des unités organisationnelles. J'ai essayé de le faire dans un seul batch, mais voilà, ça n'a pas marché. Mais ça, c'est la meilleure approche. Mais étant donné que j'ai défini euh, le bouquet, voilà ce qu'on a comme résultat. C'est une approche qui est plus intéressante. En utilisant un paramètre de source, ça va, ça va créer des mises à jour. Nous pouvons aussi vérifier. On va mettre location. On va cliquer sur « Recherche ». Et voilà lorsque voilà que nous avons comme résultat. Il y a les organisations. Je vais cliquer ici pour vérifier. Voilà, Il s'agit ici des ressources FHIR. Il y a une question de euh, la part de l'assistance, mais nous ne pouvons pas la capter, malheureusement. Il y aura quelques problèmes à cause des métadonnées. Peut-être que vous allez sauter l'option de partager. Donc, donc, il faut vraiment euh, bien réfléchir. Mais tout est connecté, tout est, tout est, tout, tout est synchronisé. Il y a quelque chose de, de, de, de, de mieux qui arrive très bientôt que vous pourrez utiliser. Ce que cela veut dire, c'est que voilà, au lieu de tout mettre dans FHIR, il faut, n'est-ce pas, euh, considérer les changements de métadonnées et réagir. Chaque fois qu'il y aura un, un, des changements, vous aurez une notification. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous, vous pourrez faire. J'aimerais comprendre. Euh, donc, Camel euh, nous aide. Camel, c'est comme euh, un moteur avec beaucoup de composantes. Et nous avons aussi créé d'autres composantes, mais Camel, c'est le moteur vraiment de l'intégration. Comme je l'ai montré au début, euh, Camer a beaucoup, beaucoup, beaucoup de composantes. Donc, Donc ce que Claude nous a aidé à voir, c'est une composante pour pouvoir et, communiquer avec les HS2. Donc avant, il, il y avait la lecture de toutes les unités organisationnelles, mais il y avait des problèmes. Maintenant, c'est plus facile avec camel. So would if you wanted to open him into this architecture, this the mm -hmm. not necessarily. Um you could do stuff without open him. Yeah, open him does provide some nice audit stuff and the like. Open him is built with mediators, and mediators can be pretty much anything. So you could build a mediator. Like this, this thing that Morton has just done. You could Je veux dire qu'on peut enregistrer cela comme médiateur. Donc, c'est pas uh, mutuellement. Uh, ça peut pas s'exclure de manière mutuelle, forcément. Nous, nous allons encore uh, avoir une question. Les autres attributs qui existent dans DHIS2 pour ce qui est des unités d'organisation, comment est-ce que c'est la prise en compte dans Fire? J'ai un autre exemple dans Python et ça prend une autre extension de DHIS2. Et puis, euh, cela indique simplement que c'est une extension de DHIS2. Est-ce que le fait de l'utiliser signifie clairement que l'autre composante est inclue? La prochaine chose qu'il faut voir quand on est à ce niveau, c'est de voir les composantes. Pour voir si ça s'installe facilement, on n'a pas besoin d'installer le côté Java en plus. Donc, il faut avoir une unité d'organisation général qui va pouvoir prendre en compte euh, toute la charge de travail et s'assurer que le travail est fait de manière appropriée. Donc, je peux vous assurer que c'est très possible. Également, euh, on fait plus appel à Java parce que euh, c'est un peu plus facile d'accès pour nous. C'est le seul exemple que je peux vous donner, mais il y a plusieurs approches pour arriver à ce même résultat. Si, c'est une nouvelle approche, une approche un peu différente des autres, mais elle n'est pas aussi différente que ça. Vous verrez une autre composante ici de Kamel qui s'appelle Detersone Transform. Et ici, on peut commencer euh, en haut. On commence comme la dernière fois, on prend les unités d'organisation de dhs 2 et dans ce cas, je n'utilise pas euh, euh, ce qui permet de bâtir le class. Donc, dans ce cas précis, puisque nous n'utilisons pas le classe du built-in. On est obligé de faire une sorte de séparation parce que c'est un autre niveau ici. Euh, il y a API et il y a d'autres unités d'organisation. Je vais essayer de vous faire, de vous montrer ce dont il est question. Donc. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voici euh, comment est-ce que ça doit se présenter après. Après, vous partez sur Split. Euh, et comme vous voyez, que, euh, vous voyez à l'écran, on n'a pas la connaissance de tout ce qu'il y a à faire. Donc, on essaie de mettre euh, l'URL de base. Et il y a aussi... Euh, ce URL de base qui vous permet de faire l'identification. Et ensuite, après cela, on ajoute la partie API. Ensuite, on part sur l'unité d'organisation et il y a la transformation de chaque unité d'organisation sous forme de carte qui donne une valeur clé. Et ensuite, après avoir fait cela, je vais juste convertir cette carte et je vais la visualiser en utilisant euh, Fire. Parce que la composante Fire exige euh, des valeurs qui sont euh, réelles. La chose intéressante ici, c'est euh, les données qu'on peut euh, diviser vous montrer une approche générale. Ici, je ne veux pas être très spécifique. Voici à quoi cela ressemble normalement. Maintenant, vous commencez commencer par l'exemple de ce que vous voulez voir et puis vous commencez par faire des petits ajustements. Je vous ai parlé de que vous voyez là-bas au niveau de méthode. Et ensuite, il y a euh, la mise à jour. Pour que cela marche, vous mettez encore le paramètre recherche et vous voyez euh, l'objet euh, payload au point numéro 13. Et c'est de cette manière qu'il faut procéder, mais je vais essayer de descendre un peu pour que vous ayez. Une idée encore plus claire, le point 19, voici euh, les informations qui permettent de voir la description. Donc, lorsque la description est appropriée, euh, ça peut lancer euh, l'application, mais si ce n'est pas correct, ça va refuser. Ensuite, on essaie d'ajouter à chaque fois les identifiants, les idées et c'est s'il n'y a pas d'identifiant, vous n'ajoutez pas, mais s'il y en a, vous ajoutez. DHS-2 a peu, de, a peu de contraintes, mais dans Fire, nous avons beaucoup plus de contraintes. Ce qui est valable dans DHS-2, n'est pas valable forcément dans FHIR qui est Fire. Donc, un identifiant valide dans DHIS2 n'est pas forcément valide dans FHIR. Maintenant, pour ce qui est de la terminologie et des options et des paramètres, DHIS2 autorise beaucoup de choses et Fire aussi euh, en autorise. La différence intéressante entre cette approche et l'exemple précédent euh, vient de la, des discussions avec les partenaires. L'intégration a souvent à voir avec la cartographie. Le premier exemple, on voit euh, la cartographie qui est faite de manière un peu efficace. Maintenant, sur le terrain, il y a Uh, peut-être un attribut ou une caractéristique qui a été changée et un nouveau questionnaire, peut-être. Et on peut personnaliser uh, ces fichiers, ce qui signifie qu'avec uh, uh, tout ce qui vient de Java, uh, on peut justement mettre sur pied uh, une bonne cartographie. L'avantage ici, c'est plus sur le fait que vous pouvez personnaliser le programme selon vos exigences. Permettez-moi de vous montrer une autre chose et puis on va avancer. Ah, je ne l'ai pas. OK, c'est bon. Maintenant, je vous disais que les actions, on va les faire une à une ici pour pouvoir avancer. Maintenant, je repars pour vous montrer un exemple. Vous voyez comment est-ce que ça marche. Nous voyons que ici euh, les 100% des des entrées euh, c'est quasiment la même chose. Permettez-moi de reprendre. Je n'ai pas changé le portail. Donc je suis en train de changer l'URL. Et donc, comme je disais, ça va marcher euh, comme avant. Pour le moment, euh, j'ai un dernier exemple quand même à vous montrer. Permettez-moi de fermer d'abord ceci. Et pour le dernier exemple, ça va avec Artemis. Il y a d'autres exemples. Hein. C'est intéressant de jeter un coup d'œil aussi en se basant sur euh, Artemis. Ici, dans Artemis, j'ai créé euh, ce que j'ai appelé Doc Demo. Il n'y a rien de spécial ici. Euh, ça commence à mettre sur pied 6166 pour euh, les les échanges de données. Maintenant, avant d'avancer, je vais vous montrer quelque chose. Je vous rappelle encore que je suis sur le premier exemple concernant le convertisseur, mais il peut y avoir des, des adaptations. Maintenant, on part sur l'unité d'organisation. On l'appelle simplement comme ça, même si ça peut avoir d'autres noms. Ensuite, il y a euh, une nouvelle unité d'organisation qui vient. Vous voyez cela à l'écran. Et maintenant, euh, ensuite, on fait entrer euh, les données et puis on sort les résultats comme toujours. Vous pouvez euh, remplacer euh, les points comme là où on écrit d h i s euh, f, -R, f h -I -R, pardon. Et puis, euh, vous essayez de personnaliser de cela et vous mettez les données dans FHIR, puis vous transférez cela dans DHIS 2. Permettez-moi de vous faire une petite démo encore. Voilà. Vous voyez ce qui se présente là. Oh, voilà rien qui se présente parce qu'il n'y a pas d'événement enregistré. Maintenant, on va essayer de modifier quelques paramètres pour voir si quelque chose va se produire. Voici, je fais entrer le code du producteur. So this is the Voici le producteur. Et aussi, je, je répète encore, ce que vous voyez que je fais, c'est que je prends juste la moitié des informations ici, que je mets de l'autre côté et vice-versa. Donc, vous voyez, ce qu'il y a ici, je l'envoie dans Artemis. Donc, on ne fait pas de conversion ici. On l'envoie directement dans GMS, qui est un serveur Artemis. Et c'est tout, il n'y a rien de sorcier. Donc, permettez-moi de commencer. Je vais ouvrir deux fenêtres. Je commence par le listener, c'est-à-dire la personne qui écoute. Il y a le producteur en haut. Le producer, maintenant, vous m'écoutez et je pars maintenant pour faire celui du producteur ou producer, comme vous voyez à l'écran. Et voilà encore, ça présente chaque unité d'organisation. Il y a cette boucle et vous voyez, ça, c'est dans Artemis. Vous pouvez imaginer comment est-ce que cinq auditeurs puisse avoir accès directement à ces informations lorsque vous faites une mise à jour euh, sur un seul, il y a la mise à jour dans plusieurs serveurs au niveau de tous ceux qui euh, écoutent en même temps et ça marche de la même manière. Donc, vous voyez que tout est décentralisé, on peut tout départager, c'est des petites euh, applications et puis euh, ça peut être vulgarisé euh, très facilement pour ceux qui vous écoutent. donc ça a une nature assez, assez dynamique. On peut le faire en temps réel. Et ça peut être sujet à de petits changements et puis ça s'adapte automatiquement. Non, non, non. No, no. I'm saying the the people online they don't see your drawings. <laughs> oh, je disais juste que les gens en ligne ne voient pas ce que vous dessinez là-bas. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît, nous ne l'entendons pas. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît. Donc, je disais que dans les RISP, on fait des choses semblables, mais euh, le problème, c'est à voir avec euh, le partage des informations en temps réel. On a quelques problèmes avec les indicateurs du programme, comme vous savez, mais en regardant les messages qui viennent, les messages qui viennent dans Artemis, on voit combien. C'est intéressant et tout ça se passe en temps réel et ça part directement sur notre portail. J'ai une question. Si Qu on l'utilise pour la synchronisation dont vous parlez, est-ce que c'est possible d'avoir une synchronisation automatique, c'est-à-dire que s'il y a une mise à jour euh, qui n'est pas si nouvelle que ça, il faut que les gens aient le choix de décider s'ils en veulent ou pas, parce que à partir d'expérience, vous savez, parfois, vous avez des mises à jour qui ne sont pas euh, vraiment des mises à jour parce que il faut éviter les doublons dans les unités d'organisation. C'est pour cela que j'aimerais que euh, les gens puissent décider d'accepter les mises à jour. Ou pas. Deuxièmement, vous avez mentionné vous même que DHIS a peu de restrictions et je l'ai comparé à DHIS 1 où il y a beaucoup euh, de, de restrictions où on ne peut pas mettre de, de double espacement. Il y a des caractères assez bizarres et tout ça et puis euh, quand vous envoyez les informations dans HTML, il y a un site, crash. Up. Donc ce que je vois euh, dans la base de données, c'est que ça prend beaucoup de temps, euh, beaucoup de choses qui sont des erreurs qui doivent être identifiées et être enlevées. Maintenant, pour ce qui est de Fire, je vois qu'il y a de, de nouveaux critères. Mais est-ce que ces critères sont personnalisables Est-ce que c'est possible si j'ai peut-être euh, 12 000 euh, éléments de données et il y a euh, peut-être un duplicat, un, du, un doublon, il y a un double espacement, etc. Est-ce que c'est possible d'envoyer cela dans Fire, essayer de personnaliser euh, euh, ce qui, euh, le, le fichier et, et le mettre à jour et le renvoyer le de passer euh, trois semaines en hein, cherchant là où se trouve l'erreur euh, parmi les 12 000 euh, données. Je vais répondre à la première question. Oui, c'est possible. Dans 2.38, nous avons euh, ce que nous avons appelé euh, l'approche de changement de métadonnées et ça vous permet de pouvoir euh, changer euh, les, les noms, par exemple. Si vous voulez euh, changer des métadonnées, vous envoyez une requête et puis, vous allez euh, de l'autre côté pour accepter. Pour le moment, c'est pour les unités d'organisation, mais je pense que ça résout le problème que vous venez de mentionner. Exactement, c'est ce qui se passe. Ça vous permet d'approuver d'abord les données avant que ce soit euh, disséminé ou rendu disponible au public. Euh, je peux vous assurer que ça vous permet de faire beaucoup et quasiment tous les types de changements. Il y aura un identifiant pour ça, ça ça vient bientôt dans la nouvelle mise à jour Mais en général, dans Fire, on ne peut pas faire des personnalisations, il y a des exigences strictes pour les des informations qui ne peuvent peut-être pas commencer à, dans certains endroits par des chiffres, certains endroits par des lettres et tout ça. Donc, voilà un peu les instructions que nous avons dans FHIR et je pense qu'on va essayer de trouver une meilleure approche plus tard. Maintenant, je, je comprends là, la préoccupation du public. Le volume de l'orateur, s'il vous plaît. Nous n'entendons pas la question, s'il vous plaît. Dans euh, les. Pour ce qui est de la question des euh, identifiants, des patients du VIH, euh, leur identification, leur euh, euh, traitement, etc. Nous avons vu que les euh, pays euh, réussissent à s'en sortir. Mais une chose que je voudrais, c'est qu'on recherche. On, on veut que euh, des parties tierces puissent tester Fire. Maintenant que vous êtes en train de créer cela de manière dynamique, vous n'avez pas besoin de répondre forcément à la question maintenant. Mais je pense que si vous amenez un parti tiers pour venir dans vos services, comment est-ce que cela peut vous aider dans la mise en œuvre ou l'implémentation de vos logiciels Je pense que la partie ici présente peut nous aider même pour pouvoir répondre à votre préoccupation parce qu'entre nous ici, il y gens peuvent aussi nous aider. À faire cela. Maintenant, j'aimerais dire que plusieurs sont en train de développer des profils FIRE, que ce soit l'Indonésie, l'Éthiopie, et il est très important ne crée pas ces choses comme des abstractions mathématiques qui sont juste en train de nager dans les cieux. Il faut que ce soit pratique. Maintenant, quand on est en train de penser à des avancements, il faut que ce soit fait au fur et à mesure avec l'implémentation. Maintenant, on peut parler des jours euh, sur la question mais je pense que euh, il est l'heure c'est la fin de cette session donc euh, je remercie tout un chacun de votre présence